<rires> tu me donnes envie de rigoler Saborima Bonne <musique> année Je suis très proche là non Bon ok on est le 24 janvier Mais tant qu'on est en janvier c'est jamais trop tard Akemashite omede gozaimasu Akemashite Dans cette vidéo je vais vous montrer Les différents aspects d'un jour de l'an Au Japon euh, Le 31 au soir je suis sortie dans Tokyo à Shibuya Avec des amis pour le countdown a été annulé. Vous allez voir que les rues étaient plutôt bien remplies, voire trop remplies. Donc, le premier, on est resté tranquillement à la maison avec Naomi, ma colocataire, pour manger des ossechi. Et comme vous le verrez sur les images, on a fait comme beaucoup de japonais Hatsunode, qui est la première visite au temple de l'année ou au sanctuaire Shinto. J'en ai...